Ensemble, Nous allons vivre, vivre une, une très, une très très grande histoire, histoire. Non. Si Dieu m'en passe, bonjour. bonjour On se connaît déjà, oh hein, mes, mes protocoles oblige oh je, je me représente. Moi, hein, ben, C'est toujours un hein, nomade, dans, dans le jargon de la RATP, hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de, de station désaffectée. Hein. Si, C'est vrai que si, si je devais me, me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un forfait pour un soleil hein, qu'on aurait offert à un albinos. Et donc, du coup, Personne ne, ne profite jamais ce, ce qui est un peu dommage Bref, je, je suis toujours célibataire sache comme une peau de djembé Et ravie Et, ravi, <rire> et d'autant plus ravie hein, que, bah, que même si physiquement hein, Du fait de, de ce petit ascendant Punk à chien hein, Que vous êtes aussi bien Votre visage émassé hein, que, que votre musculature de, de préadolescent, eh bien, Et eh bien vous êtes du coup hein, Une sorte de mix hein, entre la version Aussi vivante que non dégarnie hein, de, de cet acteur et humoriste français Français, aussi sympathique, hein, qui, est, qui est là, c'est désormais diophilisé, hein, qui, qui est ce bon vieux, et regretté si. Mais... Et la version aussi sympa, hein, que, bah, que Dieu merci, inoffensive, hein, de, de cet auto-stoppeur, hein, surnommé par les gendarmes le, le retard du crime, hein, qui n'offre pas, et heureusement derrière les barreaux, Francis. Sol, bah, et bien, malgré bah, ce petit côté serial killer, hein, que, que vous donne aussi bien bon, votre regard important que votre sourire. Merci, mais c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de, de pouvoir recroiser un auteur, compositeur, interprète et jeune retraité de talent hein, qui, enfin, qui, après. Hein, avoir joué les électriciens à la RATP pendant près de 30 ans, réussit l'exploit, non seulement de, de ne pas être devenu totalement alcoolo, mais, mais surtout de, de toucher à 51, 51 à peine un semblant de retraite, des revenus réguliers qui, bah, qui vous ont permis de, depuis 1983, date à laquelle vous êtes devenu un des pionniers du punk rock français avec le groupe Les Passes, de, bah, de continuer au fil des décennies à enchaîner les albums et, et ça sans avoir la pression insupportable de, bah, de devoir. En vendre un maximum pour pouvoir rembourser votre prêt Kofinoga. Bref, une indépendance aussi bien financière qu'artistique qui vous a poussé à multiplier les projets, puisqu'en plus, de, plus, en plus je, je me perds, Puisqu en plus de, de revenir aujourd'hui avec un nouvel album solo intitulé. Comme un garage, eh bien, eh j'ai découvert qu'en novembre dernier, hein, dans le cadre du Téléthon, vous avez lancé le Défiton, un hein, grand concours hein, qui permettait aux au généreux donateurs tirés au sort hein, de, de remporter un concert privé des passe dans son salon. Hein, une idée formidable hein, qui, qui, de certaines manières, nous, nous rapproche en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, approchant dangereusement de, de l'améno, hein, tout en étant et là, considéré comme, comme une sorte de, de maladie orpheline de, de l'amour. Hein, C'est aussi bien ça par la science hein, que, que par les hommes de, de race non canine. Eh bien, eh bien tout ce fait, histoire d'augmenter mes chances hein, de connaître un jour les, les joies des épisodes, j'ai eu l'idée de créer oh, au sein des refuges pour SDF d'Ile-de-France une grande collecte hein, que j'ai sobrement intitulée la même, attends, un hein, concept épatant hein, dans le but, et, et évidemment, hein, de trouver des, des donneurs hein, aussi généreux que, que ces renégatifs, prêt à, à glisser un peu des liquides dans, dans mon tronc, comme on dit, mais qui enfin, mis à part hein, un vilain neuf et quelques morbons, ne hein, m'a malheureusement pas permis de, de récolter grand-chose. mais en parlant de, de vouloir prendre un, un petit coup de jus, justement. Sachez que si, si l'électricien retraité qui est en vous n'a pas peur le, le temps d'une rien hein, d'essayer de, de démêler les fils hein, d'un boîtier aussi hors norme hein, que quasi à l'abandon. Eh bien, eh ben, je veux vous dire hein, que, que ma douille de l'amour et moi, ben, ben, ben, absolument ravi à hein, l'idée de, de vous laisser clipper votre nez dans nos dans connecteurs. Hein, si <rire> hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. <rire> en attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh eh j'irai tenter ma chance à Pékin, hein, de nouveaux ah. cas de groupe aviaire hein, Je viens de être recensé par, par les autorités sanitaires. Hein, donc, si comme moi, hein, l'anticorps naturel de l'amour qui est en vous, on a qu'elle soit, finalement, c'est de pouvoir immuniser le plus grand nombre, eh bien, eh n'hésitez bien, pas à, à m'y rejoindre. À votre bon cœur Dieu, fois La morinade sur le move avec Daniel Morin et Julia Foyce.